Salut à tous Allez, un petit euh, unboxing, présentation de jeu. Euh, voilà, je l'avais déjà un petit peu fait euh, sur, euh, sur Facebook. Je vais vous présenter le jeu Wing of War, qui est tout simplement une référence et qui est euh, le jeu qui a euh, pff, plus qu'inspiré les gens qui ont sorti X-Wing. X-Wing, c'est Place to Be, mais sans Wing of War, euh, eh ben euh, pas de vaisseau dans l'espace, euh, aussi bien sculpté et... et et qui se déplace avec autant de, de, de simplicité de jeu et autant de, de, de, de vivacité. Voilà, allez, on s'ouvre ça. Alors moi, ce jeu, je l'ai euh, je je commandé euh, bah, chez ludibé ou hein, autant le dire, je suis... Comme tout le monde, j'ai eu pas mal de difficultés au final à l'avoir. Mais j'ai eu la chance de le toucher, euh, de le toucher que à 8 à, à 8€. Donc euh, ça valait vraiment le coup. Du coup, je me suis acheté également euh, ça, là, le, le, cette petite extension des, des, des, des Flying Legends. Bon, on, on, on, je la montre, je sais pas si je vais l'ouvrir aujourd'hui. C'est fait pour vous dire que euh, j'avais fait un petit coup double. Euh, ce qu'il faut bien comprendre en fait quand on achète une, une, une boîte de, de, de Wing of War, c'est que euh, sauf euh, version euh, euh, exclusive, à l'intérieur il y a des avions mais sous forme de carte. donc autant le dire tout de suite, cette version là est une version avec des avions sous euh, forme de carte. Euh, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que même sur le site et même là sur la boîte, il n'y a rien qui vous l'indique, mais en fait c'est une version euh, française. Euh, alors en fait, quand on la retourne, euh, déjà on va on va retrouver le, le logo de le logo de Edge, et puis ensuite on va voir ici hein, qu'il y a en fait une petite traduction du contenu euh, de la boîte euh, en, euh, en français. Donc j'ai été extrêmement euh, euh, surpris et agréablement surpris de de me rendre compte que j'allais avoir euh, une version en français. Au niveau du matériel, on a 140 cartes, hein, euh, euh, on a 6 euh, six, euh, six pactages, en fait euh, d'avions, euh, de règles, un, un livret, et puis on a on a les jetons en fait qui nous qui nous permettent de de, de jouer au jeu Wing of War. Voilà. A terme, je pense que euh, par intermédiaire des petits cadeaux, hein, la fête des papas hein, euh, euh, ou, euh, ou euh, le, le 14 février, je me ferai offrir deux trois petits avions. Et puis les choses vont prendre une dimension 3D. En attendant, je, je, je, vais, je vais jouer avec les cartes. Allez, je vous montre ça. Donc, cette boîte est totalement autonome. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas besoin d'avoir acheté une autre version de Wing of War pour jouer à celle-ci. Donc lorsqu'on ouvre à l'intérieur, il y a donc le livret de règles qui, je le répète, est intégralement en français. Qui, comme à l'accoutumée chez Edge et maintenant chez FFG, est en deux parties. Une première partie avec des règles de base qui vont vous expliquer comment vous déplacer et comment tirer. Voilà, avec des réglettes pour viser en fonction d'un arc de tir. Ça devrait quand même énormément parler aux joueurs de X-Wing et puis ensuite une version un peu plus avancée où au lieu de tout simplement loger euh, des balles euh, dans l'avion d'en face on modifie ses caractéristiques et ça c'est vraiment quelque chose qui manque je trouve à X-Wing puisque dans X-Wing vous pouvez envoyer autant de démarche, damage que vous voulez en fait dans un vaisseau il a toujours sa capacité à virevolter dans tous les sens Là, c'est loin d'être le cas, puisque vous allez vous rendre compte qu'il y a la possibilité de d'enflammer de, un, un avion, d'enfumer un avion, de blesser un pilote, ce serait vraiment exceptionnel d'avoir ça dans, dans, dans, dans X-Wing, euh, et, euh, et, ou alors d'endommager ses, ses palonniers et de, et de l'empêcher en fait de, de, de, virer, de virer plus facilement. Il y a également la possibilité de gérer euh, le carburant, Bon Ça, ça s'est jamais vu, hein, une panne d'essence dans, dans Star Wars. Hein. Je suis désolé, je fais beaucoup la comparaison avec X-Wing, mais c'est parce que le jeu en est, en est l'essence même. Il euh, y a la possibilité d'avoir une visée bloquée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez en chasse un adversaire, eh ben plus vous lui tirez dessus, plus vous lui tirez dessus facilement. Je trouve que ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Ça n'a malheureusement pas été repris. Il y a les canons anti-aériens, euh, il y a les tiramis, euh, que l'on a euh, malheureusement euh, pas euh, non plus dans Star Wars X-Wing. Il y a les bombardements, les bombardements en piqué, et puis ensuite eh bien, vous avez des, des petites missions de, de reconnaissance. Euh, enfin voilà, c'est vraiment un jeu qui est extrêmement vaste. Alors qu'il y a une première particularité avant de parler des jetons, mais en même temps, parce que je vais parler des jetons que je parle de cette particularité, c'est que c'est un jeu euh, qui se joue sans dé. Oui, ça y est, enfin, on a un jeu dans lequel l'aléatoire du dé n'existe pas. En fait, tout simplement, je, on en regardera plus avancé lorsque je présenterai un avion, mais un avion a une capacité de tir à moyenne distance et à longue distance, et en fonction de cette capacité, s'il si est euh, en fait dans le bon axe, eh ben, il va euh, effectuer des tirs avec des lettres. Donc soit il touche avec du A, c'est la puissance hein, de l'arme en fait, soit il touche avec du B, ici, soit euh, il va euh, toucher avec du C et du D. Et en fait, en fait, quand on retourne en fait ces pions, on se rend compte que le A n'est pas très très létal, hein. il fait de 0 à, à, à 4 dégâts, mais il y a, y a très peu de dés qui font qui font du 4 dégâts. Euh, par contre, on voit qu'ensuite, si on passe à des lettres plus avancées, ben on, on peut avoir des dégâts jusqu'à 8 et commencer à, à, à, à sérieusement blesser, bon on pouvait le faire aussi avec le A, euh, si on augmente on peut arriver jusqu'à un 18 de dégâts avec des armes beaucoup plus létales. Donc c'est très intéressant en fait, hein, je vais un petit peu parler des règles en même temps que je présente le jeu. Euh, vous allez prendre ces pions, vous allez euh, agréger ces pions en fonction des avions, vous aurez un petit tas en fait, euh, une pioche de ces pions-là. Et si votre avion euh, est type de, de tirer avec du C, et bien au moment où vous tirez, vous allez. Vous allez. Enfin, l'adversaire va devoir piocher en fait au hasard ce petit pion le retourner et voir le dégât en fait qu'il qui a subi. Alors, il y a quand même beaucoup, hein, beaucoup de zéros, hein, il peut quand même parfois en réchapper, mais il y a aussi toute la moitié hein, des dégâts qui sont qui sont, qui sont qui sont létales. Voilà, donc ça c'est une idée qui est absolument géniale. Deuxième idée qui est absolument géniale dans le jeu, c'est que non seulement donc vous tirez ces petits pions, donc vous êtes totalement exempt d'un G2D qui reste quand même très aléatoire, surtout quand vous jouez contre mon ami Fabrice qui est une véritable tuerie euh, en G2D, euh, et puis moi qui suis une véritable dope, mais en plus, euh, vous allez... Cacher ce résultat à l'adversaire, c'est-à-dire que lorsque vous êtes touché, vous allez regarder combien euh, vous, vous, vous avez d'impact sur votre sur votre avion. Oui, je dis vaisseau, j'ai X-Wing en tête mais ce n'est pas le cas. Vous allez regarder quels sont les dégâts que vous subissez et tant que ces dégâts n'induisent pas que votre avion est détruit, eh bien, vous pouvez cacher l'information, vous devez cacher l'information à votre adversaire. En effet, lorsque l'on tire dans un avion, on ne sait pas hein, euh, euh, quels sont les dégâts qu'on lui a, qu a attribués, sauf si ce sont des dégâts visibles, et là en l'occurrence, cela fait partie de la deuxième partie des pions. Hein. Alors par exemple, le palonnier ne sera pas un dégât qui sera annoncé en fait par, euh, par, euh, par le pilote qui est touché. Ce sera à vous de constater que, tiens, ça fait bizarre, ça fait de rondes euh, qui ne tourne plus à droite. Voilà, et ce sera à vous de déduire que vous lui avez peut-être détruit le palonnier. Par contre, bah, si vous l'avez euh, déclenché de la fumée euh, en fait dans le, dans, dans le cockpit ou dans l'avion, bah, il va devoir vous dire, voilà, mon avion est en a de la fumée. Et en fait, ce pion de fumée va déclencher euh, un, un, un countdown. Hein. Vous allez avoir un, un nombre de, de chiffres ici qui va descendre au fur et à mesure que euh, votre round passe et au moment où votre fumée va finir par s'éteindre. Bien entendu, cela induit une gêne. En plus de la fumée, il y a aussi les flammes. Vous pouvez enflammer l'avion. Il faut savoir que lorsque l'avion est enflammé à chaque tour, même s'il n'est pas visé ou touché, il subit un dégât. Là aussi, il y a un countdown qui fait que lorsque le chiffre atteint 0, le feu s'éteint. Si jamais un dégât feu devait de nouveau toucher l'avion, eh bien, ça reprendrait le compte à rebours à 0. C'est-à-dire que ça le remettrait à son début. Vous avez la possibilité euh, dans ce jeu euh, de vous déplacer à vitesse moyenne, lente ou à vitesse euh, rapide. Euh, donc en fait, comment ça se traduit Alors, vous voyez, on a des plaquettes en fait, euh, des plaquettes de jeu comme celle-ci, sur laquelle en fait on va euh, entrer euh, des euh, des ordres, des actions. Alors c'est un petit peu là du coup comme dans Star Wars Armada, c'est qu'il va falloir dire deux actions à l'avance ce que vous envisagez de faire, ce qui n'est pas le cas de X-Wing, hein, puisque dans X-Wing, vous, vous ne définissez qu'une seule action à l'avance, c'est celle qui est jouée. Et bien là, il faut anticiper deux mouvements euh, à l'avance. Et C'est très intéressant de devoir anticiper en fait un coup à droite, un, un coup à gauche, et puis il va falloir vous y tenir. Votre avion aura la capacité hein, de faire ses actions, il y a des actions qu'il ne pourra pas faire à la suite. Voilà, je pense notamment à des retournements il ne s'agit pas de faire un virage puis un retournement, il faut avoir précédemment choisi une carte de mouvement vers l'avant et ensuite, après le retournement, faire aussi une carte de, euh, vers l'avant pour pouvoir faire un retournement. Donc ça permet, en fonction des actions que vous faites, ça donne l'opportunité à votre adversaire de savoir quels sont les mouvements obligés que vous allez devoir, euh, que vous allez devoir effectuer. Ça aussi, c'est relativement absent de son grand frère interstellaire. Voilà donc les cartes, euh, cartes d'avion, de, de, de, de, hein, euh, euh, ici présentes. Alors, dans ce jeu, il y a quand même pas mal, pas mal d'avions de, de, différents. Alors, il y a tout un ensemble euh, d'avions euh, japonais. Hein, donc ça, c'est très très très très sympa. Okay. On va regarder une carte plus, euh, plus en détail. Hein. Voilà. Ensuite, euh, il y a, bah, évidemment, hein, pour faire face aux japonais, euh, toute une section euh, de cartes euh, d'avions américains. Je vais retirer la boîte et je vais vous montrer, vous montrer un peu ça voilà donc ça ce sont les avions les avions américains alors je le redis hein, euh, euh, du coup on joue avec les cartes hein, euh, on ne joue pas avec des, des, des modèles euh, des modèles 3d alors ça ça le bas blesse hein, évidemment euh, mais euh, tous ces avions sont, sont disponibles après coup à l'achat voilà ici on a, on a donc on a donc les japonais euh, dans cette boîte de start je vais poser ça ici excusez moi pour le bruit euh, on a également euh, des avions euh, soviétiques. Alors, on a des avions américains. Alors, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez avoir des avions américains qui sont en fait des saisies de guerre. C'est-à-dire que ça, c'est un Stuka. C'est un Stuka qui a été euh, saisi euh, par, euh, par les Américains. Euh, je trouve ça euh, assez anecdotique et, et assez, euh, assez sympa. Voilà, vous avez des avions euh, qui représentent euh, les Allemands, hein, euh, l'axe. Hein. Donc avec, euh, avec le Junger le, le, le Junker, euh, Junker euh, 878 par exemple, hein. ici le Stuka, Alors c'est une la version que j'ai acheté c'est une version spéciale avion en, en piqué. Donc euh, on a le on a le Shtuka. Vous avez également euh, dans ce pack euh, des avions euh, soviétiques. Voilà, hein, assez reconnaissable puisqu'ils sont, euh, sont dans le ils sont dans le dans le dans le grand froid. Et puis, eh ben, vous avez également des avions euh, britanniques, des avions britanniques, des avions, un avion italien assez sympa, et euh, des avions français, français, qui sont des Spitfire avec euh, des pilotes euh, qui y sont associés. C'est assez, assez, assez sympathique. Euh, vous avez euh, neuville Frédéric, hein, le, le, le duc Frédéric de Neuville, et euh, Edouard euh, Garci. Je suis quasiment certain que si on se renseigne, ces pilotes devaient exister. Voilà. Alors, très, très, très, très, très rapidement, hein, très simplement, je vais vous débarrasser de ceci. Euh, très simplement, comment ça se passe Exactement comme dans, comme dans, comme dans X-Wing. Hein. Euh, vous prenez votre carte ici, en fait, de, de, de pilotage. Ok et vous vous placez euh, votre carte de jeu puisque je n'ai pas de modèle euh, 3d euh, vous la placez vous la placez en jeu comme ici imaginez que le, le, le ciel en fait se parcourt dans, ce, dans ma direction et puis ben, vous allez prendre des cartes comme celle ci voilà, qui sont des cartes de déplacement des cartes de mouvement voilà donc ça c'est un mouvement tout droit euh, ici vous avez des, des virages voilà donc là c'est assez intéressant parce que vous avez un, un virage à vitesse euh, lente et puis un virage à, à vitesse euh, élevée alors ici là on voit une lettre la lettre E hein, qui est juste là qui induit qu'en fait ce bloc de cartes ce bloc de mouvement est lié à, à un avion en mode E donc ici là j'ai un Spitfire dont en fait le mode de mouvement est euh, est en fait euh, le H Vous voyez juste ici le H donc il faut que je prenne un pack en fait de cartes H donc, je vais vous trouver ça tout de suite ou pas c'est D E F G A ah, ouais, pas mal alors on doit s'approcher E <rire> F G G G G G H voilà voilà les H ils sont ici donc je vais tous les prendre H H H H H H, H et H voilà donc en fait ces cartes de mouvement H je vais pouvoir me les euh, me les me les compacter ici voilà les empiler ici. Je les joue dans l'ordre dans lequel je veux. Hein. Je, je vais, venir piocher dedans. Par contre, ce que je vais faire, c'est que euh, je vais dire, ben voilà, je vais d'abord, euh, euh, je vais d'abord, je vais avancer ça un petit peu ici pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais d'abord faire ce mouvement-là et puis ensuite euh, je vais faire. Euh, dou dou dou dou dou dou dou dou. Je cherche. Euh, ah, il est pas très. Il n'a pas un mouvement euh, de dingue. Ah tiens, ça c'est sympa. Je vais faire ce mouvement-là après. Voilà, par exemple. Off. Voilà. Donc là, en fait. Vous programmez, euh, vous programmez vos vos, vos, vos, deux, vos deux, euh, deux mouvements, et puis ensuite et bien vous, devez, vous devez les exécuter. Donc vous allez retourner la carte, ceci, voilà, donc j'ai programmé un, un virage. Alors on va regarder à quelle vitesse, hein, normalement je mets un jeton ici de vitesse qui dit à quelle vitesse je, je, je suis en train de, de, de voler. Et si, admettons, je, je veux la vitesse courte, bien, je vais m'arrêter à, à la flèche blanche. Et si je veux à vitesse rapide, je vais m'arrêter à, à la flèche bleue. Donc comment ça se passe Très simplement. Je vais aligner en fait la carte avec le petit bout bleu qui est ici. Si je suis à vitesse courte, je vais aligner comme ceci. Voilà. Et je vais déplacer mon avion jusqu'à.. Alors vous voyez, la carte elle a un espèce de petit support. C'est sympa. en fait, je clique jusqu'ici. Et je retire la carte. Et voilà, mon avion s'est déplacé. Si euh, j'avais euh, décidé de faire un mouvement à vitesse rapide, eh bien, je serais venu clipper le deuxième chemin, hein, qui est le chemin de vitesse rapide, et je serais venu poser ma carte au bout de la ligne vitesse rapide, et l'avion aurait fait un virage comme cela. Voilà, ça ressemble énormément euh, à ce que fait X-Wing avec, euh, avec ses réglettes. Et puis ensuite, eh bien, deuxième mouvement, vous voyez, je me suis permis de faire un espèce de petit lacet. Alors si j'avais changé de vitesse de la rapide, je serais passé à la lente. Et en fait, j'aurais positionné euh, la carte comme ceci. Alors, je vais reculer pour les. pour que vous puissiez voir. J'aurais positionné la carte comme ceci. Et j'aurais fait mon lacet pour venir me positionner ici. Voilà. Alors, j'ai entendu euh, des remarques de gens lorsque j'ai présenté euh, le jeu sur, euh, sur Facebook qui me disaient oui, quand même c'est nettement moins sexy. Euh, de jouer avec des cartes euh, que plutôt qu'avec des, des, des figurines euh, 3d évidemment évidemment c'est moins sexy évidemment c'est moins intéressant euh, mais malgré tout à ben, ma foi euh, ça permet aussi d'avoir euh, une mise en place qui est extrêmement euh, rapide euh, vous sortez le jeu très rapidement et vous le rangez tout aussi euh, rapidement pour parler très très très succinctement des cartes euh, vous avez euh, des informations suivantes à savoir la lettre qui correspond en fait au paquet de mouvements qui lui sont qui lui sont dédiés ici le la valeur 18 je vous mettrai en impression hein, la carte la valeur 18 qui qui qui est là en fait c'est en fait la capacité de, de, de vie de l'avion et puis ici en fait vous avez deux valeurs une valeur à portée longue et une valeur à portée courte ce sont en fait les fameuses lettres qui seront à piocher euh, lorsque lorsque vous, euh, lorsque vous serez à portée euh, d'un avion adverse, en l'occurrence ici, ce, ce Curtis tire, euh, vous allez devoir piocher deux lettres B si vous êtes à courte distance et une lettre B si vous êtes à longue distance. Donc euh, voilà, donc on, on, on vient dans le paquet des lettres B, hein, qui est celui-ci, on pioche au hasard et puis eh ben, quand on retourne, on voit si on a été touché à la valeur 4, à la valeur 3, à la valeur 6, à la valeur 8. Et cela fait les dégâts. Et je vous le rappelle, ces dégâts, vous les gardez pour vous. Vous ne les déclarez pas à votre adversaire. Et euh, alors après, ça induit que vous êtes honnête et vous ne dites pas à votre copain, euh, bah, je suis pas détruit, alors que normalement vous êtes détruit. Il hein. euh, y a des choses qu'il faut déclarer de toute façon. Euh, mais euh, voilà, c'est à vous de tenir le décompte. Et euh, c'est à vous de déclarer, euh, à bon entendeur, euh, que maintenant vous êtes détruit. Euh, en même temps, c'est un univers de pilote. Donc, normalement, c'est un univers de Jungleman. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais moi j'aurais tendance à jouer la chose de façon très gentleman. Voilà, Voilà pour cette petite et rapide présentation. On va plus dire que c'est un unbox qu'une présentation de ce jeu. Euh, ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est vraiment un jeu magnifique, en fait, euh, euh, Wing of War. Je ferai peut-être une démonstration euh, de partie lorsque je me serai équipé de vaisseaux euh, d'avions. Oh D'avions J'arrête pas de le dire, vous voyez, c'est marrant. Euh, lorsque je me serai équipé d'avions en 3D, tout simplement parce que ce qui est intéressant, c'est de vous montrer les avions en 3D. Et puis, je pense que ce que je ferai, c'est que je ferai cohabiter les avions en 3D et les avions euh, en format carte pour vous montrer qu'il y a finalement dans la façon de jouer aucune différence. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à me mettre des petits pouces afin de me faciliter le référencement sur YouTube. Je vous embrasse tous. Si vous voulez me soutenir, il y a ma page Paypal et mon Tipeee juste en dessous, en lien. En attendant, je vous souhaite de bons jeux et puis de bons jets, même si, en l'occurrence, dans Wing of War, on ne jette rien. Par contre, Quoi qu'il en soit, on poutre le type d'en face. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye.